Monsieur le Président, concernant les deux accords cadres conclus avec la DRAF et avec l'éducation nationale, nous pensons que cela va dans le bon sens. Cependant, d'une manière générale, nous avons déjà vu de nombreux accords cadres passés avec la mise en place de nombreuses conventions, sans pour autant percevoir d'amélioration dans les domaines concernés. Ce que nous souhaitons faire remarquer par là, c'est que notre système est déjà bien compliqué et que nous espérons simplement que cela n'entraînera pas davantage de complexité, même si nous le reconnaissons, les objectifs sont louables. Nous espérons notamment que l'accord cadre avec la Direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation pourra être mis en cohérence avec les orientations stratégiques que vous nous avez présentées concernant la spécificité de l'agriculture de montagne dans le massif des Vosges. Nous serons vigilants sur les suites que donneront ces accords, notamment sur les différents moyens que vous allez mettre à disposition pour la mise en place de ces nouvelles formes de coopération et l'atteinte des objectifs. Merci.